Dans le cadre de ce projet Aquaponia, nous visons l'installation de systèmes d'aquaponie. C'est un mixage entre l'élevage des poissons et la culture des plantes. C'est une technologie qui permet donc, le recyclage de l'eau. C'est un, un gain en eau dans le cadre d'une économie circulaire. Mais également, ça permet de recycler les rejets des poissons comme nutriments pour les, pour les plantes à travers donc un traitement naturel, biologique, intégré au système. Le projet Acroponia est financé par le programme APIS soutenu par l'ambassade de France et l'IRD en Tunisie. Le projet permet donc la création d'emplois, constitué de sources de revenus supplémentaires pour certaines régions rurales où il n'y a pas un accès facile aux poissons de l'eau de mer. Le projet Aquaponia nous a permis d'installer ce nouveau système d'aquaponie. Nous envisageons de poursuivre des recherches pour... Euh, des solutions adaptées au contexte tunisien en termes de production de, de, de poissons, mais surtout de production de, de différents types de plantes. Euh, nous envisageons donc dans la suite euh, de continuer les recherches. Donc nous avons des, des, des étudiants engagés sur les travaux de recherche de niveau master et de niveau doctorat. Nous envisageons et nous tablons sur l'installation de cette technologie pratiquement dans n'importe quelle région de la Tunisie, puisqu'elle est indépendante de ressources permanentes en eau. C'est de l'eau qui est continuellement recyclée entre les deux étages, poissons et plantes.